L'idée de ce projet, c'était donc de valoriser le savoir-faire de jeunes en formation professionnelle euh, par rapport à leurs acquis sur le terrain. Donc pour ça, ils ont utilisé un logiciel très récent, très innovateur de construction de Serious Game qui leur a donc permis d'établir des scénarios d'entraînement, de training à la vente sur certaines techniques et en fait ces, ces jeux qu'ils ont créés donc, que, que ces jeunes de Terminal ont créés sont ensuite donnés aux élèves de seconde, donc des, des Benjamins qui commencent leur formation et ça leur permet en fait de faire un entraînement sur la base des compétences des plus des plus âgés. C'était déjà d'introduire un logiciel innovant dans le, dans le champ de l'éducation nationale, de positionner les jeunes aussi en, en formateur, de permettre à des professeurs de demander à des élèves de réaliser eux-mêmes des évaluations, donc euh, voilà, un système de training et d'évaluation euh, original. Moi, ce qui m'a plu, c'est une nouvelle manière d'apprendre, autre qu'à l'écrit. Là, c'est sur l'ordinateur. Pour nous, élèves, c'est bien plus pratique de travailler comme ça. Grâce à ce projet, j'ai pu, notamment lors de mon deuxième stage, m'enrichir de toutes les situations que j'ai pu vivre dans VTS Editor, notamment en termes de vocabulaire et d'accueil client. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est le fait de pouvoir aider les premières et les secondes à apprendre bah, la vente à travers les expériences qu'on a pu avoir bah, pendant les trois années, Donc, notamment contact avec les clients et répondre à la demande avec la méthode Son -caisse.